Au sein du conseil municipal, on a décidé assez rapidement de, de, de s'enrichir en fait de l'ensemble des idées qui peuvent venir des habitants, avec forcément l'idée globale qu'on est plus intelligent en plusieurs que, que tout seul. En tant que nouvel élu.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 les décisions ou les suggestions viennent des habitants. Donc euh, moi, en tant qu'habitant de Bellecombe, les propositions du conseil municipal, euh, il y a quelques années, euh, étaient de, de créer notamment des commissions d'habitants pour euh, élaborer collectivement des projets qui nous tenaient à cœur. On est assez satisfait dans l'ensemble de, de la mobilisation des habitants puisqu'on arrive à, à mobiliser euh, régulièrement euh, jusqu'à 50-60 habitants différents sur une population de 600 habitants globale Donc on a réussi, je pense, à créer une dynamique qui est intéressante et qui, euh, qui permet de, de, de réentretenir un, un certain euh, bon sens qui était dans, le, dans, le, dans les communes rurales et qui peut un petit peu se diluer aujourd'hui. Beaucoup d'idées beaucoup d'idées, elles sont en partie réalisables, en partie réalisées, parce qu'il y a quelquefois il faut des moyens. Beaucoup de commissions, beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours avec la population, visite des hameaux. Les principales thématiques sur lesquelles on travaille sont le, la réouverture de sentiers, de liaisons douces en fait, entre les hameaux, via des, des chemins communaux qui sont un petit peu délaissés au fil du temps. Il y a tout un travail sur le, la création de lieux de convivialité, d'espaces partagés, avec toujours la notion d'intergénérationnalité. Donc ça, ça s'est concrétisé par, euh, dans un premier temps, la création d'un verger communal euh, qui a impliqué également le, les enfants de l'école et du conseil municipal enfant. Une autre action importante a été de travailler sur la cantine, avec l'introduction de, de produits suivi de l'agriculture biologique et des circuits courts, Donc avec un objectif euh, fort dès le début de monter jusqu'à 50% de produits bio et locaux. Euh, donc ça, c'est une, de, une des grandes réussites, en fait, de, de, de ces commissions-là. On se sent plus fort, enfin, je veux dire, on, on se sent appuyé déjà, euh, soutenu. Ça ne veut pas dire que les conseils précédents forcément ne soutenaient pas les initiatives, mais euh, euh, ici, la démarche, elle vient de la mairie et ça donne plus de légitimité euh, peut-être aux citoyens qui ont envie de s'impliquer. Bon, il y a peut-être des, peut des défauts, mais le fait qu'il y ait des, des habitants de la commune qui s'y impliquent, c'est plutôt bon signe. Après. Il y a peut-être des propositions qui, qui, qui, qui font moins consensus, mais en tout cas celles dans lesquelles je m'implique elles, elles sont plutôt intéressantes et ça, ça passe plutôt bien. Je trouve la démarche intéressante et je trouve aussi le, le fait de rencontrer d'autres habitants qu'on ne rencontrerait pas dans ce cadre-là très intéressant sur le plan social, sur le plan humain. Voilà, il n'y a pas uniquement le côté « créer des sentiers ». Donc, euh, moi, la démarche, qui est une démarche de démocratie participative, elle m'intéresse. Elle m'intéresse vraiment. Et je trouve qu'elle est, elle est vivante, elle est, elle, est, elle est bien menée dans le cadre de cet agenda 21. Enfin, moi, je la trouve intéressante. Moi, je vois vraiment ça comme euh, voilà, la réintroduction de, de bon sens autour de, de thématiques de développement durable ou d'initiatives de, de positives qui, sont, euh, qui se mettent en place assez naturellement, au final